Bien, bonjour à tous, alors aujourd'hui on est parti biner le tournesol. Là, je vais en faire une seule parcelle. Je vais vous montrer un petit peu et vous expliquer euh, le fonctionnement. Euh, je vous mettrai en lien à la vidéo de l'an dernier. Et là, je vais vous faire surtout des prises de vue. Alors en fait, le binage, là, ça va permettre de détruire les mauvaises herbes qui sont restantes. Là, quelques mercuriales, il euh, y avait des surtout les renouées. Et ici, c'est un limon, j'ai voulu euh, casser la croûte de battance. Bon, elle est, elle est pas énorme. Vous voyez, euh, ça se casse bien. Et la partie un peu plus là-bas, vous voyez que ça pousse un petit peu moins. C'est un peu plus battu. Et en même temps, euh, ici on a mis de de l'urée. Ah bah regardez. Il y a les petites coccinelles. <rire> Elles sont en train de faire des petits. Pour l'instant, j'ai pas trop vu de pucerons. Il n'y a que celui-là, là, vous voyez là. Les petites boursouflures, là, ça représente euh, qu'il y a des pucerons. Juste en dessous, c'est des pucerons. À le voilà, c'est des pucerons verts ici. Et comme il y a les petites coccinelles, j'ai jamais encore traité euh, sur les pucerons dans le tournesol. Ça tout le temps, c'est bien passé. Euh, à cette époque quand même, euh, souvent les les coccinelles, les et et tous les auxiliaires arrivent On arrive plus facilement à gérer euh, Je vous représente pas la, la bineuse SICAM euh, Je vais vous remettre en lien euh, la vidéo de l'an dernier Où je la présentais un peu plus Là, Vous aurez plus de prise de vue euh, aujourd'hui Là vous voyez bah Le tournesol il a eu le bord euh, il y a Maintenant une semaine Il a drôlement poussé depuis Avec les faveurs en température euh, j'ai pris le 743 encore Ce, il a les roues euh, assez directionnelles pour tourner dans les chantes c'est pratique d'avoir de, des deux roues motrices et bon il euh, n'y a pas besoin de grand chose hein. là c'est une 4 ans et je roule euh, 7 km heure. et bon là euh, on va aller je vais vous faire quelques prises de vue et il y a aussi euh, ouais, des des tournesols de regain, qu'on appelle ça, c'était des graines qui avaient tombé il y a quelques années qu'on veut détruire en même temps. Et ici, comme j'ai mis de l'urée, bon, ça a plu euh, aussitôt derrière qu'on a mis l'urée dans la semaine, mais bon, c'est préférable de, de l'enfouir dans le sol. Il y a d'autres terrains, euh, je vais pas le faire parce que j'ai mis de la monitrate et j'ai des chardons. Je vous montrerai. Une technique pour les détruire parce que bon, je peux pas passer à vineuse, ça va aller les dédoubler, mais ça sera une autre technique un peu plus pénible. C'est déjà que celle-ci, elle est preneuse en temps. Faut savoir qu'on fait ça euh, quand on peut. l'an dernier, vous verrez dans la vidéo, il y avait eu des grosses précipitations, on n'avait pas pu biner. Euh, que 2 hectares de tournesol. Là, cette année, il y en a 2,30 à faire. Bon, les autres, euh, ça a bien marché en, au semis, alors bon, il euh, n'y a pas besoin de s'en occuper. de mettre des protège-plants parce que ils sont un peu petits là et la terre va les les recouvrir. Alors dans le coup j'ai descendu ces deux disques. Ça va protéger les plans pour éviter qu'ils soient enfouis quand même. C'est ils sont un peu plus petits là. Je sais plus. Vu comme c'est un peu plus battu, ouais, j'ai décidé ouais de mettre les disques parce que bon c'est ça serait con, euh, ils, vont, ils vont se redresser, mais après, ça les fatigue. Bon voilà, j'ai fini. Euh, pour vous donner une idée, quand même, je vais vous laisser réfléchir. Il me faut 35 minutes pour faire euh, 1 hectare. Et quand je désherbe, il me faut 4 heures pour faire euh, 17 hectares. Allez, à bientôt